m'appelle Marinette, une fille comme les autres Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal Je deviens Miraculous Ladybug Papillon noir, Paris mystère C'est mon histoire plutôt étrange La magie noire me désespère Et le chat noir n'est pas un ange oh, oh, oh. Amour et croisé oh, oh, oh. Mon cœur est madrigan oh, oh, oh. Mais lui ne veut m'aimer que l'or Pog, porte bonheur, Lady Magique et Lady Chance. Lady Duck, Lady du Lucas. Être héroïque en cas d'une urgence. C'est moi, chat noir, toujours présent. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire, j'en fais serment. Je me bagarre, éperdument. Ah, ah. Amour, J'ai oh, oh, oh. peur d'aimer pour rien oh, oh, oh. Celle qui ne peut m'aimer quand elle dit son destin Et Ladybug porte le bonheur Lady, Lady, magique, magique, et Lady magique, magique, magique et Lady chance Et Lady Ladybug, Lady du et neige, neige, neige,